La différence entre le noyau villageois et le noyau de quartier, si je peux me permettre cette nouvelle expression, c'est le nombre. L'arrondissement de Rosemont, Petite Patrie, il y en a 54. Et on fait face à, euh, ni plus ni moins, une vague très importante de fermeture d'églises sans preneur, sans que personne puisse les entretenir. Alors, il y a une perdition de cette belle architecture à laquelle on, on risque de faire face si nous n'agissons pas. Ce que j'ai perçu, c'est d'abord une volonté de trouver une solution, un destin à cet immeuble, la matière d'abord, puis ensuite, par réflexion, on finit par aboutir à la partie immatérielle de tout ça. Quand on parle de l'orgue, l'instrument physique lui-même, la matière, la partie immatérielle de la matière, c'est la musique. Je pensais fermer simplement le jury d'une cloison amovible. Donc, on peut fermer le cœur, on que peut fermer regarde. les non, deux trancets. On, le de on va avoir Mais assez de volume pour existant, faire si travailler là. Parce qu'il y a de besoin, de, besoin, de, besoin de, de tout ça pour de ça. ce niveau-là, il faut rentrer tout ça. De ça, de ça, de ça. ça. Mmh. On observe les vitraux, c'est magnifique. C'est de la lumière, la couleur. Ça a un sens au niveau symbolique, au niveau euh, catholique, là. mais pour les gens, c'est la lumière. Et j'ai remarqué que les gens avaient aussi cette vision-là dans les ateliers. Alors, le le mur de... de... Donc, les vitraux, à mon avis, doivent être protégés. Excellent bien. Donc, comme <rire> le soleil ne rentre pas par cela, j'avais pensé qu'il pourrait y avoir à l'extérieur une structure qui protège le vitraux et qu'il y de la lumière. Très bonne idée. Donc, le soir, en ce moment, on prend avoir des vitraux allumés. Quand on parle de transformation d'une église, la première question qui est posée, c'est la question des bancs. C'est le premier enjeu là, dans n'importe quel projet de transformation. C'est ça l'expression mmh. aussi qu'on emploie, c'est de dévisser les bancs pour poser un geste. Ce qui marque le plus, c'est qu'on enlève tout. Mais il y a aussi des solutions intermédiaires. Alors, pourquoi on enlève tout? C'est pas seulement pour une levée de fonds, c'est aussi pour rendre, faire en sorte que l'espace devienne multifonctionnel. C'est-à-dire, on l'espace selon les usages, ce qu'on veut faire, le, le grand espace, surtout la, la nef. Ce que, ce que les gens font en 5000, ça s'est fait à plein d'endroits. C'est-à-dire de prioriser les gens qui étaient propriétaires de ces bancs-là, les familles, pour que ça reste dans, dans la mémoire collective, au moins de la, de la paroisse et du lieu. En fait, je ne suis pas certain si ça reste dans la mémoire collective une fois qu'on aime les bancs. Même si chaque famille récupère le banc, euh, j'ai l'impression que ça retourne dans la mémoire privée, aux mémoires familiales. Donc, quelque part, c'est un des derniers liens qui restent entre euh, les anciens. Et le bâtiment. C'est pour ça qu'il faut prévoir le destin. Ce qui m'avait frappé le plus, en fait, dans le, les discussions, c'est euh, l'escalade. Les, les, Alors, il y avait un spécialiste qui était là au dernier atelier, dernière rencontre, qui nous expliquait qu'il y avait maintenant des espèces de panneaux. Hein. On peut monter donc le long entre les deux vitraux, installer ce genre de, de truc d'escalade-là, et on peut faire l'escalade sans rien briser. Ça, c'est une belle solution. Mais ça vient de gens qui sont impliqués. Dans un métier précis, une, une occupation. Moi, j'aurais pas pu imaginer ça. Je pense que chacun arrivait avec son, son patrimoine. Et je trouve ça très intéressant d'avoir euh, tout ce monde-là autour d'un futur d'un lieu. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est, qu est coincé entre conserver et modifier. Dans le charrette de design, ça a dessiné moins que les autres semaines. C'est drôle parce que parfois on arrive plus loin, alors euh, on se laisse euh, on se lâche nous un peu moins. Euh, on traitait des questions un peu plus, peut-être, concrètes. Qu'est-ce qui arrive ici? Si. On a beaucoup avancé, je pense, la discussion de comment on pourrait traiter le bâtiment, mais il euh, faut trouver des façons toujours de garder le créatif dans ça. là cest à vert, vert, un petit building-là. Oui, ça, c'est moi aussi, déjà. Là. Moi, Pour moi, c'est un statement. comme ça? Oui, c'est ça plus ça? Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. de lumière, Moi, je dis pourquoi pas faire aussi une barrière en avant. En tout cas, il ne faut pas que ce soit lourd. Que, que les gens sur le trottoir aient quelque chose d'attirant. On a une certaine liberté pour garder les choses, mais on a aussi la possibilité de ne pas tout garder au bénéfice de chacune des activités, et puis ça c'est tout le monde va devoir faire des compromis en disant ce qu'on garde ce qu'on ne garde pas. Les gens qui, qui nous l'ont dit, ils arrivent en, en disant ce serait le fun qu'il y ait mille choses dans l'Église. Mais en même temps, il faudrait qu'on touche à rien. Donc. C'est là qu'il faut faire le, le, le cheminement, en fait, ils sont avec leurs valeurs et leur vision. Et ça, ça a ouvert ma vision à moi. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est la première fois que je vis ça. Je pensais que ça allait finir, bon, euh, bon on finit par des petites solutions. J'avais pas une belle vision. Mais c'est en rencontrant les gens, puis en les écoutant, que je me suis rendu compte que c'est moi qui étais bloqué. C'est là, c'est faut s'ouvrir, il faut regarder les choses.